Tu connais pas Bravely Je vais te tuer et ensuite je violerai ton cadavre Bravely est une série de jeux développés par Silicon Studio et édité par Square Enix Oui, Silicon, comme la matière qu'on a mis dans les seins de ta mère Pour la petite info, Silicon Studio avait, avant cette licence, pour habitude de développer des jeux pour smartphones Les trucs un peu cancérigènes que tout le monde déteste Où tout le gameplay du jeu est basé sur la frustration du joueur et où on nous atteint avec des microtransactions au tournant Mais ils se sont très bien rattrapés sur console avec la série dont je vais parler Bravely compte actuellement deux épisodes sur 3DS, Bravely Default et Bravely Seconde, Qui sont respectivement sortis en 2013 et 2015 À l'époque de leur sortie, j'avais croisé pas mal d'articles qui vantaient leur mérite mais j'en avais clairement rien à battre. Bien après sa sortie, j'ai acheté le premier jeu de la série d'occasion simplement par curiosité. Et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que Bravely est la licence qui a le plus marqué mon année 2016. Beaucoup plus que Final Fantasy Explorer, ce gros jeu de merde par exemple. Cette série est passée assez inaperçue en Europe, mais a eu un énorme succès chez les japonais qui kiffent clairement les JRPG. Comme tu l'auras deviné, si tu n'es pas idiot, les Bravely sont des JRPG. Et là, c'est le moment où je t'explique brièvement ce qu'est un JRPG. Le moment culturel présenté par Saraya. La catégorie JRPG, acronyme de Japanese Role Playing Game, est une classification assez vague. Au départ, comme son nom l'indique, cette catégorie est censée regrouper les jeux de rôle japonais. Le souci c'est qu'avec le temps, en plus de l'origine japonaise du jeu, on a fini par considérer d'autres caractéristiques inhérentes à ce genre. Par exemple, dans un JRPG, au niveau du gameplay, on s'attend à jouer plusieurs personnages et à avoir une séparation entre les phases de combat et les phases de déplacement. En général, avoir une connasse à forte poitrine aide un jeu à se faire passer pour un JRPG. Certaines normes au niveau des graphismes et de l'intrigue sont aussi attendues. Dans Bravely, les phases de baston et les phases de déplacement sont bien distinctes. On incarne dans les deux opus quatre personnages que l'on doit optimiser. Et au niveau de l'histoire et des graphismes, les Bravely ont tout ce qu'on attend d'un JRPG Donc dans ce cas, on peut dire sans se planter que Bravely est un JRPG Mais pour d'autres jeux, cette classification pose quelques problèmes Par exemple, Dark Souls, à beau être une production japonaise, il ne présente aucun trait caractéristique du JRPG Tandis qu'un Age of Eternity nous propose tout ce qu'on attend d'un JRPG alors qu'il est 100% français Mais bon, il y a quand même beaucoup de jeux, au même titre que Bravely, qu'on peut sans se tromper placer dans la case JRPG Les Dragon Quest ou bien encore les Final Fantasy font clairement partie de ces jeux Et ça tombe bien qu'on parle des Final Fantasy Parce que les Bravely me font énormément Penser à Final Fantasy 3. Et Dieu sait que FF3 m'a donné de sacrées érections par le passé. Du coup, ne sois pas étonné si je fais quelques analogies à ce jeu. La première fois qu'on lance Bravely Défaut, on se prend une énorme baffe dans la gueule en découvrant une cinématique absolument magnifique pour la 3DS. Cette cinématique nous présente Luxandar, un monde protégé par des cristaux élémentaires dans lequel nous allons vivre l'aventure de Bravely aux côtés de quatre protagonistes haut en couleur. On y découvre Agnès Oblige, une Vestelle qui a pour mission de protéger les cristaux qui régissent le monde. Elle essaie désespérément d'échapper aux soldats d'Eternia, une nation qui pense que les cristaux ne sont que foutaises. Un lover qui passe sa vie à essayer de pécho de la meuf. Edea, une fille qui a pour mission de capturer Agnès. Et enfin, Tease, un paysan qui a eu la malchance de voir un énorme rayon laser raser son village de la carte. Ce rayon est d'ailleurs l'élément déclencheur de l'intrigue. Au départ, on découvre une histoire assez banale qui peut même paraître un peu cliché pour un JRPG. Mais au bout d'une vingtaine d'heures, des rebondissements vraiment étonnants transforment cette histoire en vrai chef-d'œuvre narratif L'histoire de Bravely Second est la suite directe de Bravely Default. On y réincarne Tease et Edea, mais Rigambel et Agnès sont remplacés par deux nouveaux personnages jouables. Ce que j'ai vraiment apprécié dans les Bravely, c'est la mise en avant des liens entre ces différents protagonistes. Dans Final Fantasy 3 par exemple j'étais souvent déçu de voir que les personnages ne se parlaient jamais. Il y avait un arrière-goût de ⁇ Salut je te connais depuis 5 minutes Ça te dit qu'on aille sauver le monde ensemble sans jamais se parler !⁇ Dans les Bravely il nous est souvent proposé d'appuyer sur Y pour lancer un petit dialogue où les personnages parlent de tout et de rien ensemble. Au niveau de leur apparence, nos personnages changent de tenue en fonction de la classe qu'on leur attribue. Ah oui parce que dans Bravely comme dans tout JRPG qui se respecte, la stratégie est basée sur un système de classe et les mécaniques de jeu autour de ce système ont vraiment été bien pensées. Bravely défaut nous propose pas moins de 24 classes à débloquer en avançant dans l'histoire. On peut donc créer énormément de combinaisons d'équipes viables. On retrouve d'ailleurs quelques classes de l'univers de Final Fantasy, telles que Mage Noir ou Freelance. Et comme je le disais un peu plus tôt, chaque classe a un look associé. En ce moment, la mode est plutôt de voir l'apparence de ces personnages varier en fonction des items équipés. Et je suis heureux de la nostalgie de retrouver ce système un peu old school dans un jeu récent. Euh, franchement, qui en jouant à FF3 n'a pas testé toutes les classes sur Refia pour trouver laquelle la rendait la plus sexy. Plus généralement, plein de petites mécaniques de jeu rendent le gameplay de Bravely très intéressant. Par exemple, en combat, en donnant l'ordre à notre personnage de se mettre en position, Position défensive pour encaisser moins de dégâts, l'action de ces personnages n'est pas perdue. Le tour suivant, le personnage qui s'était protégé pour attaquer deux fois. Et il est possible de cumuler jusqu'à 4 points d'action en enchaînant les parades pour ensuite balancer un énorme burst en un seul tour. Un autre principe qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de pouvoir à tout moment régler le nombre de rencontres que l'on va faire dans les phases de déplacement. Tout le monde connaît cette sensation désagréable dans un JRPG d'être level 40, de revenir dans une zone plus bas level et de se retrouver toutes les 30 secondes dans des combats contre des monstres niveau 4. Dans Bravely, on peut régler l'occurrence des rencontres de monstres sur une fourchette allant de 0 à 200%. Sur 0% on ne croise donc plus aucun ennemi en se baladant sur la map ou dans les donjons et putain de merde ça fait du bien pour une fois de ne pas se faire harceler de combats de merde dans un JRPG. Enfin, le monde dans lequel on évolue est absolument immense. Ce monde est d'ailleurs le même dans les deux jeux. En plus d'être vaste, Luxandar est absolument magnifique. Ce que je trouve incroyable avec cette map, graphiquement parlant, c'est l'identité visuelle propre à chaque ville. Toutes les 30 minutes de jeu, j'ai eu l'impression de découvrir un nouvel univers tant les différences étaient prononcées entre ces mondes. D'ailleurs, les graphismes me donnent l'impression de jouer à une version améliorée de Final Fantasy 3. A cause de ces graphismes un peu naïfs, comme tu peux le voir, on pourrait penser que nos personnages n'ont aucune profondeur et qu'on va jouer à un NM J.R.P.G. rempli de clichés. Mais rien qu'en découvrant les voix japonaises, les personnages gagnent une énorme crédibilité. Bien évidemment, je te conseille de régler les doublages sur japonais qui sont à mon goût bien plus authentiques que les voix anglaises par défaut. D'ailleurs, tant qu'on est sur la bande-son, les musiques des Bravely ont été composées par Revo et sont totalement sublimes à mon goût. Par exemple, voici la musique d'une cinématique de Bravely seconde. Ce jeu a pourtant fait polémique à cause de petits points négatifs par exemple la présence de microtransactions dans ces jeux De ce côté là c'est vrai que chez silicon studio ils ont vraiment merdé Les microtransactions n'ont absolument rien à foutre dans un jeu vendu à 50 euros Faut croire que leur aventure sur smartphone leur a laissé quelques séquelles Mais bon malgré de petits bémols comme celui là les Bravely sont à mes yeux une excellente licence qu'il faut vraiment essayer D'autant plus si tu as apprécié les premiers Final Fantasy Et pour ma part cette vidéo est terminée Si tu veux suivre les actualités de ma chaîne n'hésite pas à me suivre sur Twitter Et si tu te fais chier je te conseille la chaîne de deux autres testeurs qui font des trucs vraiment cool leur chaîne elle est là n'hésite pas à cliquer